Une patiente vient me voir en séance individuelle et me dit voilà j'ai vraiment besoin de m'ancrer et je n'y arrive pas cette femme en fait est particulièrement spirituelle elle a un certain âge elle a elle devait avoir 67 ans et en même temps euh, c'est une femme qui qui est bouddhiste qui a une pratique très on va dire très ancrée <rire> et elle me dit, voilà, je ne sais pas comment faire, je suis perdue dans mon enseignement, j'ai vraiment besoin de m'ancrer, j'ai besoin de vraiment, je ne me sens pas heureuse pour autant, en fait. Et elle est toujours dans cette quête de cette paix, de cette paix, je veux être en paix, je veux être heureuse et pleine à l'intérieur de moi. Donc si vous aussi vous vous retrouvez dans ce que je dis là, si vous aussi vous avez envie de vous ancrer ou dites moi j'ai envie de retrouver cette paix au fond de moi, je pense que cette vidéo elle est pour vous. Donc je vous invite à regarder jusqu'à la fin parce que je vais vous proposer des solutions. Je suis Hermel Simine, je suis thérapeutique coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et dans mon accompagnement, j'introduis effectivement une approche qui est à la fois spirituelle. À la fois, je suis très cartésienne, mais c'est aussi une approche qui est à la fois quantique. Il y a la, j'introduis la neuroscience. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça donne un plan complet et assez global de ce qui se passe. Donc, ce qui me permet d'accompagner des personnes aussi très spirituelles. Donc, si vous êtes aussi dans cette situation comme cette personne et que vous avez envie de vous ancrer véritablement, moi, je vous propose une solution la plus simple. C'est clair. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas ancré Dans le cas de personnes qui sont très spirituelles, ce qui fait que vous n'êtes pas ancré, si c'est le cas pour vous, c'est que quelque part, trop de spiritualité tue la spiritualité. C'est que quelque part, vous pensez que le bonheur est ailleurs. Vous pensez que le bonheur est dans la méditation. Quand vous êtes euh, dans un état où vous quittez le ici et maintenant, intéressant, si vous avez le sentiment que... Euh, la, enfin, la spiritualité, elle est dans votre pratique. Et à l'instant où vous êtes, où votre, la façon dont vous vivez votre spiritualité est plutôt dans votre pratique spirituelle, c'est là que ça pose problème. Et donc, pour cette personne, et si c'est également pour vous, voilà la solution que je vous propose. Vous avez besoin de reconsidérer vraiment la notion de la spiritualité. Et la spiritualité, c'est la vie. C'est vivre la vie. Vivre votre quotidien. Vous êtes incarné ici, dans ce monde, pour vivre cette vie. Il n'y a rien à fuir. Si votre pratique est que je suis beaucoup mieux dans ma méditation que dans mon quotidien, c'est qu'il y a un problème. Votre vie est la matière qui vous a été offerte pour vivre votre spiritualité. Donc, c'est au quotidien, dans les événements de votre vie, que la spiritualité a besoin de se vivre. Donc, la paix est là dans toutes choses, dans les situations de votre vie. Tout est là pour vous inviter à toucher cet espace qui dit wow, « Waouh, je me sens en inconfort parce qu'il y a un espace de moi où la paix n'existe pas. » Et à partir de là, par ricochet, vous avez conscience que vous avez besoin d'aller rentrer dans cet espace-là pour y mettre de la lumière et pour que la paix soit, pour aller déprogrammer, ce qui fait que la paix n'y est pas. D'accord Donc, ça, c'est vraiment une chose. Donc, la façon la plus simple, vraiment, de s'ancrer, de revenir ici et maintenant, c'est d'écouter vos besoins profonds, ici et maintenant. C'est d'être là, dans ce qui se vit, dans votre vie, ici et maintenant, et tout simplement. Et ça, c'est la, la façon la plus simple, la plus simple et la plus puissante pour s'ancrer. D'accord. Donc vous pouvez faire des médités pour toucher la terre, pour faire tout ce que tu veux, pourquoi pas, tout ce que vous voulez, pardon, pourquoi pas. Mais ça ne vous exempte pas de vivre votre vie. Donc quand on revient et qu'on embrasse sa vie pleinement et totalement, vous vous ancrez tout simplement et de manière puissante. Donc j'espère que cet élément vraiment vous a aidé. Je vous invite à vous ouvrir à votre vie à ce qui est là. Et si vous avez envie d'être accompagné dans ce sens parce que vous êtes confronté à des situations vraiment difficiles où vous sentez là, la paix n'existe pas. Effectivement, il y a la possibilité de déprogrammer ça en séance individuelle. Donc, je serais ravie de vous accueillir dans mon cabinet ou assez en, en, à distance par Skype. Voilà. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker déjà, à mettre un commentaire si vous voulez pour me dire si c'est vraiment ça vous a plu ou si vous avez des questions. Et aussi à la partager. Sentez-vous libre de le faire. Allez-y sur mon site internet si vous voulez. Il y a aussi des formations en ligne qui sont là. Tout est là. Il y a pas mal d'informations qui pourront aussi vous aider dans ce sens. www.armel-timine.com Je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir.